Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour euh, le guide sur Orphea, alors l'ancien guide n'était pas pas obsolète, enfin pas complètement obsolète il était même encore euh, toujours d'actualité sauf qu'il y a eu pas mal de changements quand même concernant des chiffres des talents avec des nouveaux ajouts et autres euh, et comme c'est un personnage qui me plaît beaucoup et si vous avez suivi mes analyses de notes, il y avait des choses que je n'avais pas aimé et des nouvelles choses que j'ai beaucoup aimé donc je considère qu'il fallait refaire un guide, donc voilà Orphea est un mage un mage de type euh, très dur à jouer honnêtement très très dur à jouer, pas facile à prendre en main mais extrêmement, effic extrêmement efficace et j'appelle souvent ce perso une sorte de, de, c'est un peu un noob stomper c'est-à-dire que les gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas Orphea, généralement vont se faire découper par Orphea. Il faut bien connaître le perso, il faut bien profiter, abuser de certaines faiblesses du personnage que euh, l'on listera bien sûr après. Donc avec Orphea, beaucoup de choses, c'est sur le timing. Quasiment, tous, ses, tous ses compétences, toutes ses compétences sont basées sur des skill shots. Donc comme vous le voyez, bah, tout simplement des sorts en ligne que vous devez toucher pour pouvoir faire proc. En fait, si vous touchez, vous allez faire proc, des, notamment le passif, mais des bonus qui vous permettront eh bien, de, de continuer à accumuler de la puissance. En A fait. l'inverse, si vous ratez vos sorts, c'est fini. Sachant qu'une grande part du burst d'Orphea, parce qu'Orphea c'est vrai que vu qu'il y a beaucoup de skillshots et tout, on pourrait dire que ça ressemble à Leeming ce qui est pas forcément faux, mais en fait ce serait plus une fusion entre Liming et Jaina c'est à dire un personnage, un mage qui a énormément de skillshots, mais qui va se servir de ses skillshots pour pouvoir avancer et mettre le maximum de son burst à bout portant ou en tout cas à, va dire, à une portée très très faible comme Jaina donc c'est ça, peut... en fait, ça peut être vraiment un perso tout ou rien hein. c'est ça le problème du personnage donc commençons par le passif d'Orphea alors son waveclear est très bon d'ailleurs, hein, j'en ai pas trop parlé, mais elle a un très très bon waveclear. Le petit problème, c'est qu'un petit peu l'image d'un Greymane, euh, même si bien sûr c'est un carry auto-attaque Greymane, le truc c'est que il va falloir, pour avoir un, le waveclear idéal, falloir s'avancer, potentiellement prendre des risques. Mais on y reviendra après, je ferai des petits tips aussi pour, euh, pour waveclear. Chaos débordant, donc toucher un héros adverse avec une capacité de base, confère un point de chaos. il est possible de cumuler jusqu'à 3 points de chaos. Alors d'ailleurs... Euh, ça c'est marqué, il y a une petite erreur sur l'infobulle parce que c'est marqué une capacité de base, mais en vrai c'est toutes les capacités, puisque ça marche avec les ultimes, euh, quel que soit l'ultime que vous choisissez, euh, ça proc le chaos débordant. Donc là-dessus c'est plus n'importe quelle capacité, euh, il est possible de cumuler jusqu'à 3 points de chaos. Donc en gros si une compétence touche 3 héros, vous avez 3 points de chaos. Si vous compétence touche 1 héros, 1 point de chaos, etc., etc. Et c'est cumulable 3 fois. Donc si vous faites une compétence sur un mec, puis une autre compétence sur un mec, puis une troisième compétence sur un mec, 3 points de KO. Dès à dispose de points de chaos. les attaques de base qu'elle porte aux héros les consomment entièrement. Leurs dégâts augmentent de 50% par point consommé et elles lui rendent un montant de points de vie équivalent à 100% des dégâts infligés. Alors, ce sont des dégâts, parce que bien sûr, c'est un mage, donc dégâts magiques, mais les auto-attaques, ce sont euh, des dégâts physiques par contre. Donc, ça, c'est assez intéressant. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire Bah, si je fais ça. On auto attaque vous voyez critique Et vous voyez alors comment on voit les, les marques de points de chaos Et eh bien c'est tout simplement J'ai GTP, faut pas euh, Donc on va y revenir justement avec le A vous voyez les points de chaos, c'est les marques qui sont sous la barre de compétence. Et donc euh, bah, c'est assez intéressant Je sais plus si les adversaires Voient d'ailleurs les marques euh, Je crois pas il me semble que c'est que pour faire Ce qui est un peu dommage d'ailleurs pour savoir, euh, même pour le Counterplay, ce serait intéressant d'avoir l'affichage. Premier sort, vous venez de le voir, la valse d'ombre. Donc c'est un temps de recharge de 5 secondes, 35 de consommation de mana. Après 0,5 secondes, donc là on voit déjà un problème d'enfer après 0,5 secondes. Donc c'est une canalisation immobile euh, qui euh, peut vous faire perdre euh, pied, on va dire, dans un combat. Mais après 0,5 secondes inflige 362 points de dégâts aux ennemis le long d'une ligne. Donc comme vous le voyez, une ligne qui est devant, et en gros si vous touchez, et bien vous allez avoir des bonus. Si vous touchez un héros avec la valse d'ombre, ramène son temps de recharge à 2 secondes, donc au lieu de 5 secondes de temps de recharge, on n'a plus que 2 secondes, rend 35 points de mana, c'est-à-dire que vous avez un sort gratuit, hein, puisque si vous touchez un héros, c'est 35 points de mana euh, à la base, la consommation, ça vous rembourse 35 points de mana. Mais il ne faut pas l'oublier, si vous touchez deux héros avec un A, vous gagnez 35 points de mana, puisque vous remboursez le sort, et avec le deuxième héros touché, vous de de gagnez 35 points de mana. Donc ça c'est intéressant à ce niveau-là. Et surtout ça permet à refaire de se projeter sur une courte distance Alors qu'est-ce que c'est Vous voyez vous avez la valse d'ombre et en fait vous cliquez sur un deuxième clic Ça va vous indiquer l'endroit où vous allez pouvoir faire C'est en fonction de vous, en fonction du clic euh, Donc des fois vous allez faire un dash devant, des fois un dash arrière Des fois un dash en diagonale et ça va vous permettre de vous approcher, de vous éloigner pour pouvoir mieux toucher, et du coup Orphea bénéficie d'un énorme, ce qu'on appelle kiting, hein, si vous allez voir ma vidéo sur le lexique vous savez ce que c'est, mais en gros le kiting c'est tout simplement faire en sorte qu'un ennemi ne puisse jamais vous attraper, en gros il veut aller sur vous, vous lui mettez des dégâts tout en reculant et continuer comme ça sans qu'il puisse jamais vous atteindre, euh, et par exemple, eh Arthas est un personnage qui souffre énormément du kiting, parce que des fois bah, tant qu'il a le mec sous son emprise bah, là personne ne peut lui échapper, mais <rire> si vous continuez avec Orphea en permanence de mettre des dash bah il peut pas vous rattraper quoi sauf avec un route et du coup avec Orphea vous êtes censé l'esquiver bien sûr le route puisque vous pouvez dash dans tous les sens euh, vous n'êtes pas obligé de le consommer tout de suite le dash hein. par contre ça veut dire attention à rester immobile mais ensuite vous pouvez attendre justement pour pouvoir dash donc je crois que l'attente ça va près deux secondes quelque chose comme ça euh, le deuxième sort je vais pas commencer par le Z puisque le Z c'est un peu le finisher donc plutôt l'effroi l'effroi qui est un sort de poke 14 secondes de temps de recharge la déchaîne une vague d'effroi qui inflige 186 points de dégâts aux ennemis touchés L'effroi ensuite jaillit au bout de 0,75 secondes, donc quasiment une seconde, après avoir atteint la fin de sa course et afflige 384 points de dégâts. Les ennemis touchés par la vague ou l'éruption des froids sont ralentis de 25% pendant 2 secondes. Donc le E, alors avant ça c'était un talent sur le 1, maintenant et bien de base le E ralentit et ça c'est très très bon. Alors qu'est-ce que ça fait Ça fait et bien vous voyez, des dégâts sur l'arrivée et ensuite ça sort et ça fait des dégâts sachant que c'est l'éruption qui va ralentir les adversaires, le E de base ne ralentit plus, contrairement au talent 1 le E de base ne ralentit plus. Alors ce qui est très important à noter c'est que vous avez déjà quelque chose, le E euh, peut se lancer il y a une petite, ani une petite animation mais c'est relativement court, par contre le A effectivement 0,5 secondes pour avoir une référence en tête, 0,5 secondes c'est la plupart des canalisations d'ultime euh, par exemple le silence d'un malfurion euh, le pogo, hein, pouvoir mettre un pogo ça demande 0,5 secondes de, de canalisation avant de lancer le sort, donc beaucoup d'ultime mettre 0,5 secondes de canalisation. Et Orphea du coup ça fait un counterplay puisque pendant 0.5 secondes vous ne bougez pas en fait. Hein. Pendant 0,5 secondes le moment où vous allez attendre d'attraper un mec avec le Q et eh bah ben, pendant ce temps là vous ne bougez pas donc ça peut être le moment où en ETC choisit de glissade et vous êtes pas bien cherchant que ça va vous annuler le A en plus. Euh, vous avez ensuite donc le E comme je l'ai dit donc l'idée ça peut vous permettre de vous marquer toutes vos stacks de chaos Et ensuite vous mettez votre auto-attaque évidemment L'auto-attaque d'Orphea d'ailleurs est super fluide Vraiment c'est un bonheur Et quand vous avez des marques de chaos, Le truc part quasiment instantanément C'est vraiment super intéressant euh, Et enfin vous avez le finisher, la mandibule Donc comme vous le voyez une portée très très courte Le E a la portée euh, la plus grande Le A un petit peu moins Et le Z c'est vraiment un finisher euh, Après 0,625 secondes Donc c'est assez long mineur C'est encore plus long que certains ultimes infligent 669 points de dégâts, donc là c'est les valeurs niveau 20 bien sûr, aux ennemis proches devant refaire. Euh, ça coûte un temps de recharge de 10 secondes et c'est un court mana de 60. Donc en gros bah vous faites le petit dash pour vous avancer et en gros balancez tout avec la... Vous balancez la sauce avec la mandibule. Euh, et là vous le voyez, alors je pense qu'il avait peut-être pris en compte les autres stats, il faudrait que je, je reset, mais en gros le burst balancé est très très fort. Hein. Vous voyez, là, bon, il y a deux joueurs, mais ça fait du 4000 sans ultime. Hein. C'est quand même pas dégueulasse. Et sans talent. Hein. Sans talent, je fais du 4000 sur deux cibles. Hein. C'est vraiment très fort. Donc à peu près du 2000 sur... en mono-cible. Donc c'est vraiment très intéressant. Alors attaquons les talents maintenant. Puisque le principe d'Orphéea c'est que les talents vont renforcer son kit. Orphéea est un perso, comme on l'a dit, un petit peu à one-shot. Il va falloir attraper un gars et le fracasser. Du coup, les talents... La survivabilité, elle l'a déjà. parce que Orphéea se sustain, on le rappelle, avec le D. Hein. Je... je le rappelle. Euh, Vas-y, boss, tape-moi. Voilà vous voyez l'auto-attaque Si elle est sur un héros vous soigne Donc en gros si vous faites perma petit dash avec le A etc vous avez de la sustain Vous avez de la mobilité de la sustain Donc ce qu'il faut c'est vraiment assurer le one shot Si vous pouvez assurer un one shot Parce que encore une fois vous allez prendre des risques Le moment où vous allez faire ça hop hop bah, il faut mieux que la cible soit morte, hein, parce que sinon elle se retourne sur vous et vous n'êtes pas bien. Hein. Donc il faut vraiment faire attention à ce genre de choses. Donc on va commencer euh, par le talent que j'adore, c'est la force ancestrale qui était déjà un talent extraordinaire, mais qui avant euh, euh, bah justement c'était celui qui se faisait slow sur les E et les dégâts sur les... Non c'était dégâts sur les ratissements, et avant c'était le niveau 4 qui me faisait du slow. La force ancestrale et capacité non héroïque inflige 20%, de, capacité... 20 de dégâts supplémentaires aux ennemis étourdis, immobilisés, réduits au silence ou ralentis d'où l'importance du E qui ralentit donc grâce au E vous allez pouvoir infliger 20% de dégâts supplémentaires sur votre A, votre Z et euh, et bien votre E tout court aussi hein, d'ailleurs donc ça c'est assez intéressant les héros adverses touchés par le chaos débordant sont ralentis de 20% pendant 2,5 secondes donc c'est pas un énorme slow mais ça vous permet de faire encore plus proc la force ancestrale par exemple imaginons j'ai fait ça bah je fais ça hop hop hop et les dégâts seront supplémentaires puisque j'ai commencé avec euh, un petit, dash, euh, un petit dash qui m'a permis d'activer tout et ensuite eh bien, le burst est euh, assez monumental donc Là-dessus, la force ancestrale est très intéressante puisque... Alors, le, le slow, c'est de l'utilitaire, c'est bonus. L'important, c'est 20% de berce supplémentaire. Donc, pour assurer un one-shot, 20% de berce supplémentaire, c'est très fort. Ensuite, on a le cauchemar effroyable qui est beaucoup plus facile à jouer, honnêtement. Augmente les dégâts d'éruption d'effroi de 40%. Donc, ça, c'est pas dégueulasse. Hein. L'éruption, bien sûr, c'est le moment où ça sort. Pas le premier, pas la touche, mais le, le moment où ça sort. Toucher 3 héros adverses avec une seule utilisation d'éruption d'effroi augmente de façon permanente les dégâts d'éruption des froids de 25%, donc ça se cumule avec le 40%, hein, donc on passe à du 65% de dégâts bonus, et augmente de 15% le ralentissement infligé par l'éruption des froids. Donc le slow est de 25, plus, plus euh, les, les, les 15% le bonus remonte à 40% de slow. Donc c'est vraiment surtout euh, l'idée d'un build un peu plus safe, où on va être loin, on va pouvoir poke au eux, etc. etc. Mais euh, c'est vraiment pas mauvais, hein. en sachant qu'avant c'était une quête, maintenant de base ça augmente les dégâts de l'éruption. Alors avant ça augmentait les dégâts aussi du... de la première touche, maintenant c'est que l'éruption, mais c'est quand même loin d'être dégueulasse. Euh, fouetter. donc fouetter, c'est le A, la valse d'ombre inflige 90% de dégâts supplémentaires aux ennemis touchés par son extrémité là on se dit, oh, mais c'est énorme 90% alors oui et non, c'est à dire que comment vous affligez les dégâts vous voyez maintenant c'est que à la pointe que vous ferez des dégâts supplémentaires alors oui les dégâts sont colossaux hein, bien entendu mais si par exemple je m'avance un petit peu si je m'avance un petit peu, là j'ai pas de talent hein, en fait donc c'est quand même vachement dur parce que ça sous-entend que vous allez pouvoir en permanence toucher alors c'est effectivement un très bon talent. Si vous êtes chaud dessus, c'est exce un excellent talent. Problème, déjà de base, vous n'allez pas forcément pouvoir toucher toujours en max range. Donc, des fois, vous n'aurez pas de talent 1. Hein. Autre problème du fouetter, c'est que vous allez beaucoup plus vouloir, évidemment, même s'il n'y a pas de quête, c'est un peu le même principe qu'une quête, c'est-à-dire que vous allez vouloir le rentabiliser en permanence. Or, faire ça, ça veut dire que vous allez en permanence essayer de, de titiller un peu les adversaires avec le dash. Et en gros bah, le problème c'est que vous avez toujours les 0,5 secondes d'immobilité et pendant ce temps vous êtes ultra vulnérable. Donc fouettez, bien sûr c'est jouable mais ça reste très dangereux. Niveau 4 Alors moi un talent que j'adore c'est l'assaut chaotique Mais euh, honnêtement il y a des talents sympathiques Mais l'assaut chaotique je trouve que quel que soit le build Que vous soyez en E build, en Z etc C'est super fort Pourquoi Parce que euh, les attaques de base contre les rois adverses Avec trois charges de chaos en plus 75 points de dégâts supplémentaires Alors là vous dites Ouais mais 3 charges de chaos mais gars, faut y aller quand même En fait vous avez déjà Mince hop Vous avez deux touches déjà en fait qui vont se faire Vous voyez l'éruption le, la première touche avec le E compte, puisque c'est des dégâts magiques. Donc ça compte sur la première charge de chaos. L'éruption du de, du E a un, met une autre touche. Donc si vous faites juste ça, vous avez déjà les trois marques en fait. Vous avez déjà les trois marques. Donc... En soi c'est pas, si pas si difficile que ça Voir des fois vous allez même pas pouvoir opti par parfaitement Parce que quand sur un, un full combo Vous allez rater potentiellement euh, Vous allez potentiellement euh, avoir euh, En gros en tête euh, par exemple 5 stacks Alors qu'en fait il y en a que 3 maximum Donc faut vraiment pas se dire que c'est si difficile que ça Par contre voilà 3 charges de chaos Infligent 75% de dégâts supplémentaires C'est quelque chose d'énorme Sachant qu'il faut pas oublier un truc Qui dit 75% de dégâts supplémentaires sur l'auto-attaque ça veut dire quoi Ça veut dire qu'avec le chaos débordant 50... Je rappelle, ça fait des 50% de dégâts supplémentaires par point consommé, donc on peut monter à 150% de dégâts supplémentaires. Et ça convertit tous les dégâts infligés en sustain. 100% des dégâts mis sont convertis en soins. Donc c'est énorme en termes de sustain. Ça augmente et les dégâts et la sustain. Donc c'est très très fort. Euh, donc moi j'adore l'assaut chaotique quel que soit le build. Hein. Même en Q build hein, ça peut jouer même si bien sûr en Q build on veut avoir plus de valse. Qui dit plus de valse euh, dit et eh bien prestissimo puisque toucher des héros avec l'extrémité de la valse ramène son temps de recharge à 0.75 secondes. Donc quasiment toutes les secondes vous avez euh, vous avez un A. Ce qui est pas mal, ce qui est pas mal. Le problème c'est que si vous ratez un A, bah, vous êtes dans la merde. Hein, parce que vous allez vouloir pop du A, vous ratez, bah là vous avez plus de dash, vous avez plus rien. Et ça, ça peut être compliqué, là vous voyez j'ai plus rien Là je suis une cible très très facile à tuer Donc c'est pour ça quand vous jouez contre Orphea, il faut esquiver la valse d'ombre C'est indispensable, Esquiver la valse Si vous esquivez sa valse Elle n'a quasiment plus de danger Le seul danger bien sûr c'est la mandibule Parce que ça ça burst, hein. ça burst très fort Donc il faut, c'est vraiment très facile Esquive. enfin c'est dit facile mais esquivez la valse Si vous esquivez la valse Orphea ne peut plus rien faire, vraiment elle ne peut plus rien faire dans son gameplay euh... Alors, Ensuite, donc l'assaut chaotique, beaucoup plus facile à jouer On a le repli mordant, Alors, je veux vous montrer à quoi ça ressemble le repli mordant Je déconseille ce talent, pourquoi Parce que si la mandibule touche un héros, Orphea se projette immédiatement vers l'arrière sur une courte distance Sur le papier on se dit, ah, oh, c'est génial, un tâche supplémentaire de la, la mobilité supplémentaire, c'est cool Effet passif augmente le maximum de points de vie de 15% Ok, donc ça renforce sa tankiness, c'est cool, etc Le problème c'est quoi le problème, c'est fera vous avez plein de dash et vous allez avoir, grâce à la valse, la possibilité de vous positionner comme vous le désirez. Le problème, c'est qu'avec le Z, il y a des moments où vous allez kite au A, en fait. Je t'attrape, tu fuis, je continue à te poursuivre. Soit jeu défensif, en mode je recule, soit en mode offensif, je te poursuis. Le problème avec le Z, c'est que si vous faites un Z, ça va vous faire, une va en fait, ça va vous faire un dash de la valse automatique, sans pouvoir le maîtriser. Moi ce que je demande à talent j'espère qu'un jour ils le feront, c'est qu'on puisse diriger, comme pour la Valse, le prochain dash. Ça, ce serait beaucoup plus intéressant. Mais à l'heure actuelle, c'est naze. Là le mec il est en poursuite, je vais lui mettre un full burst, et bah boum, ça va me faire dash dans l'autre sens. Et vous allez me dire, bah oui, mais du coup t'as qu'à dash par là. Mais c est, c est, vous vous rendez compte du nombre de paramètres à prendre en compte Déjà Orphéa c'est quand même assez technique, ça demande une petite gymnastique. Faire ça, c'est le pire, c'est qu'il ne faut pas oublier un truc. Le Z, c'est 0,6 0,625 où vous ne faites rien. Le temps de faire un Z, tout ce temps-là vous avez rien fait. Alors bien sûr il y a des dégâts, mais il faut pas oublier qu'offensivement, bah, un sort, quand vous lancez un sort, généralement l'adversaire peut profiter de ce moment pour essayer de vous, vous burst. À haut niveau c'est ce qui est censé se faire. Du coup, là vous faites ça, et ensuite, même si le dash est pas très long, on peut rajouter allez 0,250 secondes, quelque chose comme ça, et du coup vous montez quasiment à une seconde d'inactivité en fait. Alors certes, vous, vous n'avez pas l'impression parce que vous avez fait des dégâts et ensuite vous avez dash. En fait, pendant tout ce temps-là, vous n'avez rien branlé, vous êtes déjà Et du coup, le repli mordant, c'est à la fois contre mécanique, contre synergique, et ça peut vous mettre en danger inutilement. Donc euh, je déconseille énormément ce talent quand vous avez l'assaut chaotique qui est juste trop fort et qui vous offre et sustain et dégâts. Donc c'est vraiment euh, pour moi assaut chaotique euh, au-dessus. Niveau 7, alors là le niveau 7 c'est là vraiment où on voit un petit peu, euh, on voit un petit peu on va dire le build sur lequel vous allez partir, euh, puisque euh, vous allez normalement choisir entre voracité et déliquescence pour avoir un build Z ou un build E. En gros le build Z, donc, alors je vais commencer par le build E qui est plus safe, euh, le, le talent sur le E, donc toucher des héros avec l'effroi augmente ses dégâts de 4 points, jusqu'à un maximum de 160, donc ça augmente les dégâts du E de base, hein, même pas l'explosion, juste le, le E de base, une fois 40 héros touchés, euh, avec l'éruption des froids, donc là avec l'éruption cette fois-ci ramène son temps de recharge à 6 secondes donc ça c'est très fort et rend 50 points de mana donc si vous avez touché 40 héros et eh bien à la fin vous avez un temps de recharge très très court évidemment la synergie avec le cauchemar effroyable est excellente pour prendre moins de risques Orphea c'est un perso très risqué le build 2 c'est celui qui prend le moins de risques alors qui apporte la moins bonne récompense mais c'est normal puisque c'est celui qui prend le moins de risques à côté de ça vous avez le build qui prend beaucoup de risques et qui vous donne une énorme récompense, mais en vrai c'est pas si risqué que ça, puisque Blizzard s'est dit, bah, si c'est trop risqué, personne ne le jouera, donc ils ont donné quand même des grosses récompenses, la voracité, talent que j'adore, et honnêtement, j'ai du mal à jouer Orphea sans ce talent, ça, ça représente l'essence et l'esprit d'Orphea, je trouve, ce talent. Les serviteurs qui meurent 1,5 seconde ou plus après avoir été touchés par la mandibule, augmentent ses dégâts de manière permanente de 2 points, et rendent 132 points de vie par sbire à Orphea. Les héros qui meurent dans les mêmes conditions augmentent ses dégâts de 40 points et rendent à Orfea 25% de son maximum de points de vie. Qu'est-ce que c'est fort ce talent Qu'est-ce que c'est fort Parce que ça veut dire qu'en gros, si vous arrivez à last hit des mecs au Z, sachant que c'est censé être le combo, en gros vous pokez et à la fin vous arrivez et bim, vous mettez un Z et en gros si vous tuez le gars ou si le mec meurt juste après avoir été touché par le Z, ça va vous proc des dégâts supplémentaires sur la voracité. Et il n'y a pas de plafond, vous pouvez monter à. Il y a eu des moments, des moments jouissifs où en game bah tu montes à 400 stacks et là oh, t'appuies sur Z, t'es es, es, es Thanos, t'es Thanatos, tu es le dieu de la mort, c'est incroyable. Et euh, en plus de ça, si vous tuez le mec, bah il y a une deuxième récompense en plus d'augmenter les dégâts, vous avez de la sustain sur le Z et ça c'est très très fort. Le truc c'est qu'on pourrait dire ouais, mais c'est dangereux parce que si tu n'arrives pas à prendre le kill, euh, ça va te faire grid, etc. Et bien du coup, vous pouvez stacker sur les sbires, ça vous augmente votre last hit puisque vous faites en gros un EZ. Vous faites en gros à peu près ça, et vous avez la vague de sbire. Alors là, on est niveau 20, donc bien sûr, les valeurs sont améliorées. Je vous remontrerai après, mais euh, vous avez c'est comme ça que vous allez stack. Et vous faites une vague de sbire, ensuite une autre, une autre, une autre, une autre, une autre, etc. etc. et vous allez monter très facilement euh, en termes de stack, et en plus bah ça va vous augmenter, là vous voyez j'ai 14 dégâts supplémentaires, bah mine de rien, c'est des petits, bon là là on est niveau 20 donc les valeurs sont pas terribles, mais quand vous passez niveau 7, vous allez gagner des premières stacks comme ça, et ensuite vous allez même juste prendre un kill avec le Z dans la game, ça augmente de 40 points vos dégâts, plus ceux que vous allez stacker sur les sbires, si vous avez déjà 100 points de dégâts augmentés, bah c'est fort, regardez 100 points, je fais 669, donc je suis à 700, faire 100 points de dégâts c'est un 7ème des dégâts supplémentaires, de... enfin c'est vraiment pas dégueulasse quoi, pour le coup c'est vraiment pas dégueu euh, alors ce sont des... des dégâts par contre additionnels, c'est euh, pas du multiplicateur, donc il faut bien prendre en compte que Orphea c'est quasiment que du multiplicateur. Que du multiplicateur pardon. Donc en gros, toutes les valeurs se, se, se multiplient, etc. ensemble. Euh, le truc, alors attention, les sur Heroes, hein, je l'ai pas. La plupart, en fait, quand vous avez des multiplicateurs plus d'autres multiplicateurs, ça s'additionne. Hein. Les règles de mathématiques là-dessus sont un peu, plus, un peu différentes, mais ce sont des additions de points de pourcentage en gros. Mais là, eh bien. C'est de l'additionnel, donc ça scale pas aussi bien, c'est-à-dire que les valeurs niveau 1 ou 20 vont être les mêmes. C'est pas euh, bah 20% des dégâts que vous avez infligés et du coup quand vous êtes niveau 20, les 20% sont encore plus forts. Non, là c'est des valeurs additionnelles. Mais de toute façon vous allez monter en croissance comme ça pendant toute la partie. Euh, morsure, le niveau 10... Ah oui pardon, j'ai oublié hein, l'insatiabilité que je déconseille énormément. Insatiabilité touché à héros adverse avec Mandibule ramène son temps de recharge à 1,5 secondes. On se dit mais attendez, c'est le sort qui a le plus de burst, en avoir plusieurs c'est génial Le problème en fait c'est quoi C'est que le Z vous êtes censé l'utiliser pour finir, c'est un finisseur. C'est vous êtes censé finir un mec avec, donc si vous lancez deux Z d'affilée, alors si c'était deux Z d'affilée, trop bien, non, en fait ça réduit le temps de recharge à 1,5 secondes. Donc vous mettez un Z, et dans 1,5 secondes, vous avez de nouveau un Z. Mais le problème avec Orfea c'est que généralement vous pokez l'ennemi, vous faites des petits trucs comme ça, hop hop hop, et quand vous allez, bon alors là, non, parce que je sais pas le du coup, mais en gros, vous allez pokez OA, etc, etc, vous allez mettre des petites autos, tout ça, tout ça. Et quand le mec avec votre équipe vous allez fragiliser un gars à ce moment là, là. Vous allez tout balancer, vous allez balancer la sauce, faire ça et bim bim Enchaîner les frappes du chaos et autres. Et à ce moment-là, le mec meurt Donc de toute façon, s'il est mort, vous pouvez pas re-z instantanément dedans, c'est pas possible. Le mec est mort et les autres sont partis. Ou alors, vous avez tué un gars, mais les autres viennent sur vous et du coup, faut fuir Mais déjà, le z est une prise de risque. 0,625 secondes où vous ne faites rien. Donc, ajoutez ça, euh, ça, ça a l'air incroyable, mais c'est une très mauvaise idée en vrai. Euh, et on verra il y a un 13 qui peut compenser ce truc mais c'est pas terrible non plus ça reste euh, ça reste. Euh, si je fais de la merde bah potentiellement je peux avoir un parachute de merde C'est pas ouf quoi c'est pas, pas ouf quand même Niveau 10 la morsure c'est l'outil de combo principal de d'Orphéa euh, C'est de, euh, de l'utilitaire c'est vraiment de l'utilitaire c'est pas un ultime vraiment qui fait des gros dégâts Et encore hein, 548 points de dégâts c'est pas ridicule Donc après 1,25 secondes oui ça met du temps c'est aussi pour ça que les slows sont importants, notamment les slows du E pour faire proc plus facilement la morsure. Euh, donc 70 secondes de temps de recharge, donc c'est très rapide. Attire les ennemis au centre d'une zone, leur inflige 548 points de dégâts et les étourdit pendant 0,5 secondes. L'idée ça va être en gros 2E. E. Voilà, ça va pack tout le monde et ça va faire les dégâts supplémentaires de votre combo. En plus vous permettre avec le petit stun d'assurer le Z et de repartir après soit avec les kills soit repartir Mais du coup voilà c'est la force de la morsure pour le combo principalement d'Orphée et pouvoir solo carry un hein, des teamfights euh, Vous avez ensuite le festin perpétuel Alors le festin perpétuel Festin perpétuel est beaucoup plus euh, situationnel Festin perpétuel en gros tant qu'un ennemi reste dans le bac à sable que vous allez infliger, enfin, que vous allez créer, et eh bien vous voyez la morsure continuera. Tant qu'un héros ennemi est dedans, ça reste. Donc forcément à Baello ça fonctionne bien, hein, on va pas se mentir, à Baello ça fonctionne très bien Puisque les gens vont pas forcément penser à Orphea et rester dedans Il euh, y a des maps sur lesquelles ça peut être un peu plus fort, je pense à Sanctuaires Inferno ou surtout Volskaya Où Volskaya les gens vont se comprimer dedans, que ça marche sur le triglav. Hein. quand le triglav vient de tomber Vous allez pouvoir le mettre et le truc va pop en permanence euh, Le CD est relativement court, 50 secondes CD puisque bah, potentiellement, bon là vous le voyez, hein, ça... Ça a l'air incroyable vu que ça touche en boucle le mannequin ne peut pas partir. Et donc il va me pourrir la vidéo d'ailleurs. Mais, euh... <rire> mais euh, pour le coup. Pour le coup, c'est pas si intéressant parce que là vous voyez Arthas, là il vient de sortir. Bah voilà, il n'y a plus rien. Il vient de sortir et du coup mon ultime vient de se terminer. Et l'ultime en soi ne fait pas énormément de dégâts. Bon 460 au niveau 20, c'est pas dégueu, mais pas énorme. Une, une tic là, c'est vraiment pas terrible. Donc il faut essayer de mettre au moins 2, 3, 4 tics. Alors en quoi ça peut être fort? Comme je l'ai dit sur les maps. À zone mais il va falloir le, attendre un petit peu le lancer au bon moment généralement quand l'équipe ennemie a commencé son engage et elle pourra parculer. à ce moment là ça va tic ça va tic ça va tic en permanence sinon pour vous protéger défensivement contre du dive je pense à Zeratul, je pense à genji je pense à tracer alors attention c'est qu'une solution temporaire mais en gros si l'ennemi veut vraiment votre peau, vous mettez le R sur vous et si l'ennemi reste dessus bah en gros il va prendre des tics et des tics et des tics et qui vous font proc les marques du chaos Donc vous allez pouvoir auto-attaque, vous soigner etc Donc généralement vous n'aurez pas des milliards de tics Soit le tra la tracer ou le butcher vous veut vous, vous, vous continuer et vous allez le lancer Pour pouvoir en permanence faire des dégâts et donc c'est en gros euh, ça passe ou ça casse, c'est lui ou vous Soit il recule, ce qui est normalement le, le, le, la plupart des cas le mec va se dire Bah non je peux pas rester là-dedans je recule Et il va temporiser mais dans tous les cas vous allez en fait vous donner une, deux secondes Pendant laquelle il ne vous tuera pas et à ce moment là peut-être vous sauvez la vie vous allez me dire avec la morsure on peut se défendre aussi le festin perpétuel peut permettre ce genre de choses euh, je conseille quand même évidemment la morsure mais c'est les deux grandes utilisations du festin perpétuel euh, et même en combo vous allez me dire oui mais en combo avec un pogo etc en combo euh, la morsure sera toujours très bien en sortie de pogo euh, morsure euh, boum les mecs sont stun de nouveau et en plus paquet donc euh, festin perpétuel c'est c'est rigolo mais c'est pas insane c'est plus situationnel on va dire euh, niveau 13, Alors, niveau 13 on a deux très bons talents. C'est un palier qui est défensif et qui est pourtant offensif. Vous allez, voir, vous allez voir, il y a deux talents qui sont offensifs et défensifs et trois talents qui sont défensifs. Donc vous voyez déjà qu'il y a un des talents qui est un peu en dessous puisqu'il ne fait pas les deux. On a commencé par.. Alors c'est pas celui que je préfère, mais le remugle invasif est pas mal. 10 secondes de temps de recharge, active et inflige 329 points de dégâts à tous les ennemis proches après 2 secondes. Pour chaque héros touché, Orphea récupère 399 points de vie et obtient un point de chaos. En gros.. Ça fait ça, et vous voyez, tous ceux qui vont être touchés vont prendre des dégâts. Ça augmente votre PvE, hein, puisque ça augmente votre farm. Vous voyez, je vais dans la vague de sbire, j'appuie sur D, et bim Et en plus, vous voyez, le 399 me soigne contre Arthas, donc ça peut être intéressant. Vous voyez là, j'ai pas lancé tout de suite mon dash pour pouvoir tout balancer et repartir un stand derrière. Mais il faut être immobile, euh, donc ça peut être dangereux. Donc le dé est très très intéressant. Soyons clairs, le, le dé est très très intéressant. N'oubliez pas que pendant ce temps, il <rire> y a l'autre qui continue. Mais le, le, le dé est très intéressant à ce niveau là. Et surtout, 329 points de dégâts, c'est simple, c'est le palier 13 qui offre le plus de burst. C'est le palier 13 qui offre le plus de burst. Donc à la fois défensivement. Et qui surtout vous permet de potentiellement one shot un mec, vous soigner et pouvoir vous en sortir. Donc c'est ça qui est très intéressant parce qu'en gros sur un full combo, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, donc le, le hop hop hop, vous voyez, ça fait les 400 de dégâts supplémentaires qui peuvent potentiellement me permettre de kill. Et ça c'est vraiment fort. Donc c'est pour ça que le, le dé est toujours pris généralement sur Orfer. Mais, mais, mais, mais, mais, moi mon talent préféré c'est l'opiniâtreté. Après cette projeter avec la valse d'ombre. Obti Orphea obtient 50 points d'armure anti-sort contre la prochaine capacité ennemie 50 d'armure anti-sort c'est très très fort et hein, à chaque q spell Cet effet peut en se cumuler jusqu'à deux fois, donc on peut avoir deux stacks d'armure de, de, magique Quand Orphea bénéficie donc sachant que c'est de l'armure magique qui n'a pas de durée hein, Elle est en permanence tant que vous n'avez pas pris de spell Orphea bénéficie donc ses dégâts physiques sont augmentés de 15% Et là vous allez me dire, ouais on s'en fout des dégâts physiques Bah ben non, il faut penser D, puisque le D ça augmente vos dégâts et qui dit augmentation des dégâts, dit sustain augmenté puisque la sustain dépend des dégâts que vous infligez donc la, les... la, la patate d'auto-attaque que vous allez mettre elle s'additionne par exemple la classe au chaotique et ça peut faire un burst heal absolument dingue par contre en termes de dégâts, donc ça peut potentiellement plus soigner que le remugle invasif par contre ça ne fera pas autant de dégâts hein. généralement ça ne fera pas autant de dégâts puisque les 15% vont s'additionner avec les 75% ça reste pas dégueu hein. bien sûr ça reste pas dégueu mais ça fera toujours moins mal que le remugle invasif par contre, par contre, la sustain peut être meilleure que celle du Remugle Invasif, sachant que le Remugle Invasif, ça c'est en 1v1, en mono -cible. si vous touchez plusieurs héros, bah bien sûr le Remugle Invasif soigne plus. Et enfin on a la Symbiose Abyssale, toucher un héros avec la Mandibule qu'on fait instantanément à Orphea, le maximum de points de chaos et 395 points de bouclier pendant 3 secondes. Les 395 points de bouclier, on pourrait dire, ah bah c'est incroyable, Malga tu nous as dit, bah ce qui est génial c'est qu'on va pouvoir, du coup c'est un peu dangereux, donc on va pouvoir avoir de la défense. Et là vous voyez qu'en fait il n'y a aucun apport offensif, les deux autres peuvent permettre d'assurer le one shot, celui-là non. Et les deux autres sont défensifs en fait, donc à quoi ça sert bou le bouclier Et donc là vous commencez à vous dire, avec celui-là, avec 1,5 secondes je peux rester dans en teamfights, AFKZ et potentiellement faire des trucs. Ça marchera à très bas et même c'est pas comme ça qu'il faut jouer à refaire en fait, c'est très dangereux pour peu de bonus, donc... Je déconseille euh, la symbiose abyssale et par contre, opiniâtreté, remugle l'invasif ça va être des préférences. Testez les deux, voyez celle que vous préférez. Après, je pense quand même que l'opiniâtreté contre des... beaucoup de magique, c'est vraiment au-dessus. Mais le remugle invasif, c'est vrai que c'est excellent. Niveau 16, alors allez, les trois talents sont très très bons. On va commencer euh, par. Euh... Pff, en vrai, je sais même pas. <rire> je sais même pas par lequel commencer. Allez, on va dire, améliorons le burst pur. Magie de mort. Les attaques de base qui consomment du chaos hein, ignorent l'armure donc ça c'est plutôt pas mal, et inflige 208 points de dégâts de capacité à la cible et tous les ennemis autour d'elle. Donc ça c'est très intéressant, c'est-à-dire que quand vous avez le dé, quand vous avez le dé justement, qui, qui vous avez les marques du chaos, vous mettez une auto-attaque, elle va ignorer l'armure, donc ça c'est super intéressant, c'est-à-dire que ce sera le maximum de dégâts forcément sur votre auto-attaque, et en plus de ça, elle infligera 208 points de dégâts magiques. Alors là on se dit, oh, tout de suite vous vous dites, Malga, tu viens de nous dire le dé, etc, donc les points magiques vont augmenter la sustain. Non, les points magiques sont additionnels. Ça n'augmentera pas la sustain du dé puisque les dégâts, enfin la, la sustain du dé dépend des dégâts physiques de l'auto-attaque d'Orphéea, pas des dégâts magiques. Donc ça n'augmente pas la sustain d'Orphéea. Par contre, ça augmente en théorie la sustain d'Orphéea puisque il y a souvent de l'armure. Soyons clairs, il y a souvent de l'armure, même un petit peu d'armure ou autre, et elle va l'ignorer. Donc forcément, elle va faire le dégât maximum. Elle ne pourra pas être réduite. Donc c'est dans l'idée du burst pur. C'est vrai que c'est le top. C'est vrai que c'est le top. Le truc, c'est que les deux autres 16 sont excellents, puisqu'on a le duo sordide, la valse d'ombre inflige aux héros un supplément de dégâts équivalent à 3% du maximum de points de vie. Donc on des tanks, sachant que c'est quand même ce que vous allez focus en premier lieu, maximum de points de vie, en faire un montant de points de vie équivalent à 50% des dégâts infligés. Donc ça augmente votre sustain, ça augmente les dégâts en, contre, le, contre les tanks. Donc s'il y a du triple mêlée, des gros gros gros machins genre Diablo, bah, c'est vrai que le duo sordide est très très fort, parce que Diablo généralement prendra le bouclier anti-sord pour vous contrer, donc euh, vous ne pourrez, pourrez pas vraiment le, le, le, lui faire autant de dégâts. Donc le duo sordide à ce niveau là est très fort. Et ensuite on a la Terreur Latente que j'aime beaucoup, mais honnêtement les 3-16, je varie en fonction de la map, hein, je varie en fonction de la map, je varie en fonction des, des compositions et autres. Euh, donc Terreur Latente, temps de recharge 10 secondes, dès que l'éruption d'effroi est jusqu'à 2 secondes après activée, Ceci lancement Mandibule sur la zone d'éruption là ça a l'air compliqué mais en gros valant. Vous lancez votre E Et ça peut vous permettre de lancer le Z Avec l'activable de loin et du coup vous, vous n'avez pas besoin de vous approcher Ça vous permet d'être plus safe Ça vous permet de wave clear de manière plus safe Ça vous permet par exemple sur Sanctuaires Infernaux de voler potentiellement des sbires Vous hein. euh, voyez je fais ça et BIM ça touche Le mec en plus avec le, le 16 est ralenti de 70% s'il a été touché par le Z Pendant 1,5 secondes Donc c'est vraiment pas mal hein. C'est vraiment pas mal puisque Alors attention le, le CD bien sûr et Là je l'ai pas mis mais le CD le CD est le même, hein, entre l'activable et, et le Z, à une époque c'était pas le cas, maintenant c'est le cas parce que c'était trop fort. Donc c'est vraiment intéressant pour pouvoir finir un mec de loin sans trop trop s'approcher, et potentiellement bah wave clear, gratter des stacks, toujours de votre niveau 7 de loin. Donc ça c'est vraiment vraiment intéressant, donc ça dépend un petit peu de la de la situation de la, de la partie, de la carte, des euh, compos, de votre compo et de la compo ennemi, les trois sont très intéressants. Vous pouvez pas misclic honnêtement au 16, enfin vous pouvez en fonction de la situation, mais globalement les trois sont très intéressants. Niveau 20 maintenant. Il y, a un, il y a deux ultimes, enfin il y a deux vins qui sont vraiment très très forts Vous avez tout d'abord la macabre compensation que j'adore Chaque point de chaos consommé par parfait augmente ses dégâts de capacité de 3% jusqu'à un maximum de 30% Donc 30% de dégâts supplémentaires sur tout votre burst Imaginez sur le Z, plus les 20% sur les slows, etc Donc vous pouvez monter à 50% de dégâts supplémentaires sur toutes vos compétences C'est pas dégueu, hein, c'est pas dégueu Sachant que là ça marche sur les ultimes, contrairement au 1, celui-là marche sur les ultimes aussi Une fois ce bonus de maximum atteint, ses dégâts de capacité augmentent encore de 30% Et cela dure 10 secondes donc soit 60% de dégâts supplémentaires Sans compter les 20% sur les capacités de base Si jamais il y a un slow Monter à 80% de dégâts C'est quasiment le double de vos dégâts de sort Donc un Z qui fait 669 plus les dégâts bonus Vous pouvez monter à des stats absolument euh hallucinante, vertigineuse quoi. donc la macabre compensation c'est très très bon, hein. j'adore ce, ce, ce talent, maintenant on a l'autre ultime qui est excellent c'est le croc fracassant la morsure, morsure réduit l'armure des héros touchés de 25 points, ça veut dire que vous augmentez de 25 points vos dégâts pendant 2 secondes donc en gros vous allez mettre la morsure sur votre combo, tout va partir et donc vous augmentez de 25% votre full burst Faire des des victimes ramène son temps de recharge à 5 secondes donc ça c'est très fort Vous prenez un solo kill et bien juste après vous aurez de nouveau un ultime Donc ça peut vraiment faire le café sachant qu'il y a les 25 de vulnérabilité qui se comportent pour vous et votre équipe Donc généralement au compétitif ça se varie entre ces deux là Ensuite on a le, le, le point d'orgue qui est très dur à jouer euh, Mais en gros, point d'orgue, temps de recharge 30 secondes, activer annule immédiatement le temps de recharge de la valse d'ombre Pendant les 6 secondes qui suivent l'activation Donc en gros vous pouvez perma A euh, Après attention si vous ratez votre A vous avez pas, ça reste, ça reste compliqué hein, Si vous faites si vous faites par exemple, hop, mais que vous ratez, bah vous avez de nouveau perdu hein, Ça annule pas vos trucs, hein, c'est juste que vous avez le droit à une valse d'ombre supplémentaire en fait Donc ça peut être très très fort si vous avez besoin de tout le temps vous escape et si vous vous ratez, il bah, n'y a pas de vin. Hein. Vous avez un A supplémentaire en cas d'échec. Mais c'est tout. Donc c'est... Alors sur un build Q-Spell ça peut être très fort Mais sur un build Q-Spell la macabre compensation est très très forte aussi Donc à voir euh, Et enfin vous avez le monstre intérieur Pour faire euh, un point de chaos chaque fois qu'il touche un héros Tant que festin perpétuel est actif La vitesse d'attaque d'orfer augmente de au 50% Honnêtement c'est le seul 20 qui est vraiment pas terrible Donc même si vous jouez euh, ça au 10, jouez autre chose Alors le build que je vais conseiller en premier lieu Ce serait le build E Quand, Pour commencer à jouer Orfer, je pense que c'est le plus simple Le build E Donc E au 1 Asso Chaotique malgré tout au 4, au 7 la déliquescence, au 10 la morsure, au 13 l'opiniâtreté puisque ça vous permet, parce que le problème du dé aussi c'est que pour faire les dégâts il faut s'approcher. Vous pouvez potentiellement un peu plus jouer à, à, à distance avec l'opiniatreté. Et au 16, donc, on va jouer euh, la terreur latente pour rester dans le côté vraiment safe à distance. Et au 20, macabre compensation ou cro-fracassant. Donc voilà, ça c'est le build E, euh, un peu plus safe, moins risqué pour appréhender un petit peu euh, Orphea. Et même à haut niveau, au hein, niveau compétitif, quand on verra de la Orfea, euh, la plupart. Alors maintenant on est vraiment en mode on va essayer de quitter à jouer Orphea, on va essayer d'aller jusqu'au bout. Mais ce build là est plus simple, mais moins playmaker, moins euh, je suis une machine à carry, mais c'est quand même pas dégueu. Ensuite il y a mon build que j'adore, c'est euh, la force ancestrale, l'assaut chaotique, la voracité, morsure. Au 13, remugle invasif ou opiniâtreté. Moi je préfère opiniâtreté, mais remugle invasif encore une fois est très fort. Niveau 16, là ça dépend. Soit duo sordide, soit magie de mort, soit terreur latente. Là je vais prendre terreur latente pour vous dire que c'est pas un build full D. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre tous les talents sur le dé, Mais euh, ça marche très bien. En gros, c'est le 1, 4, 7 qui vont se marier. Euh, sachant que vous pouvez tout à fait faire DO1, DO4. Et malgré tout EO7 aussi, hein. ça marche aussi dans un 1002 hein. c'est tout à fait envisageable hein. euh, EO16, terreur latente, O20, ma cap compensation au croc fracassant Donc voilà, personnellement le build que je joue et que j'adore Le 16 varie, le 13 varie, le 10 peut varier aussi euh, le 20 peut varier aussi hein, bien entendu Mais en gros le 1-4-7 lui reste toujours pareil euh, En build E on peut avoir une petite variation aussi Puisque vous pouvez commencer 1,4 c'est au niveau du 7 qu'on voit vraiment un build Z ou un build E en fait Donc on peut partir force ancestrale et au 7 partir déliquescence hein, C'est absolument pas un problème là dessus Et enfin on a un build beaucoup plus dur à jouer Et qui honnêtement malgré la difficulté du, du, du build N'a pas forcément les meilleures récompenses Mais c'est le build Q donc là au Z vous faites ce que vous voulez, déliquescence ou voracité, on s'en fout, honnêtement les deux, les deux fonctionnent euh... ouais, Je vais mettre déliquescence, morsure et on va, alors j'ai dit ici ça dépend c'est build E ou Z, si vous jouez A évidemment c'est pas au 7, hein. c'est A et C est... Au niveau 13, au mais vous n'êtes même pas obligé, hein. le build Q euh, là-dessus, c'est même pas obligé, mais ça vous permet par armure donc c'est vraiment pas dégueu. Mais c'est pas parce que vous jouez Q build au 1 et 4 qu'il faut jouer au c'est juste, bah, vous pouvez jouer au pignatreté. Et au 16, bien sûr, duo sordide pour avoir les 3% de maximum de points de vie, donc là, ça fonctionne très bien. Et au 20, bah, par exemple, macabre compensation, après vous pouvez jouer point d'orgue, mais point d'orgue, on va dire, ça vous permet au 20 d'être moins... Mais pff, honnêtement je pense que vous n'en avez pas besoin et ma Macabre Compensation sont toujours aussi bien Donc voilà, un petit build euh, Q qui peut très bien fonctionner euh, Un petit tips, donc je vais faire euh, mon build Hop, Voracité, Morsure, Opiniâtreté, Terreur Latente, Macabre à Composition à Alors déjà un point qui est important à savoir avec Orphea, vous pouvez traverser, alors pas les murs comme ça Parce que le dash ne vous permet pas de traverser les murs, enfin les murs du décor par contre, les murs créés par les joueurs, par exemple le mur de Nazibo, la tombe de Léoric, euh, le, le mur de Tassadar, et eh bien vous pouvez les traverser avec le dash. Avec le dash en gros, si le Tassadar par exemple, imaginons ça c'est un mur de Tassadar, et eh bien vous pouvez faire ça en gros et traverser le mur. Donc c'est très intéressant, hein, faut pas l'oublier, c'est possible à faire et c'est excellent. Par contre, vous ne pouvez pas traverser les décors, hein, vous ne pouvez absolument pas traverser le décor, ça c'est le petit bémol. Euh, un autre point avec Orphea, on va se mettre à un niveau plus petit peut-être, niveau 7. Niveau 7, pour que je vous montre comment faciliter le stacking avec Orphea, comment Wave Clear efficacement. Vous mettez sur le côté de la lane, vous balancez ça, et en gros le Q, alors là j'ai mis le Q sur Arthas, mais... Ça, normalement, là les sbires avaient fait un peu le travail Normalement il restera des petits points de vie sur les... Euh... Ah mais non, mais pourquoi ça m'a mis niveau 20 Ah il y avait un bug, ok, parce que je me disais que c'est pas normal Les sbires sont censés euh, être plus affaiblis que ça Il y a eu un bug, il y a eu un bug Donc je vais le refaire, mais en gros la vague de sbires va avancer Alors vas-y Arthas, fais ton travail, fais ton office Donc la vague de sbires arrive Et vous voyez, on met un Q-spell pour finir les sbires avec l'auto-attaque Généralement au début en fait vous mettez le E au milieu de la vague Vous pouvez totalement mettre le E au milieu de la vague Et faut que votre Z touche tout Les 3 sbires distance, les 3 mêlées et le mage Par contre, attention, le mage va mourir Ça c'est certain, les sbires distance Il y a de grandes chances qu'il meurent. par contre les mêlées ne mourront pas tout de suite Donc gardez votre Q pour les sbires mêlées Vous pouvez bien sûr les fragiliser un peu avec 2-3 autos Mais vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête honnêtement Vous faites un E et vous voyez, un Q pour finir les sbires distance et ensuite quand vous aurez suffisamment de stacks, les sbires distance mourront et c'est les sbires melee qu'il faudra finir avec un A. Mais attention par contre si vous faites ça, ça veut dire que le A vous ne l'aurez pas si jamais on vous on vient sur vous. Donc quand vous faites ça, vous êtes sûr de pouvoir y aller tranquille. Si vous n'êtes pas sûr, vous faites EZ et pas de Q. Et même si vous êtes encore moins sûr, vous faites rien, vous attendez que la vague avance et à ce moment là vous pourrez waveclear peut-être sous les tours, ce sera plus simple de stacker votre Z. Et même si vous ne prenez pas les 7 sbires sur une vague, prendre 4 sbires c'est déjà très bien, hein. ça vous augmentera bien sûr votre voracité en attendant de pouvoir one shot un héros et là vous voyez par exemple au niveau 7 j'ai 400 points de dégâts sur le Z donc là j'ai déjà 20 de dégâts donc imaginez que à 40 points de dégâts j'ai déjà 10% de dégâts supplémentaires sur le Z donc c'est loin d'être dégueulasse, hein. c'est vraiment vraiment bon, hein. c'est très très très très bon hein. Faut pas croire en se disant oui mais c'est pas énorme, 18 etc Comparez toujours avec les valeurs actuelles, moi je compare toujours avec la valeur Je suis niveau 13, je regarde les stats que j'ai, je regarde les dégâts Bah je me dis bon bah voilà ça fait 10% de dégâts supplémentaires, 20%, 50%, des fois j'attends même le 100% de dégâts supplémentaires Donc euh, voilà vous faites ça, voilà et vous pouvez du coup stacker comme ça, là vous voyez j'en ai eu 6 sur 7 voilà, on monte comme ça les stacks tranquillement Et à un moment donné ça veut dire que vous pourrez one shot plus facilement un héros ennemi et, et du coup stacker votre set Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur Orphea vous aura plu euh, Tout est dans le mouvement, la clé c'est le mouvement, la clé c'est les incantations Si Orphea ne peut pas incanter ou Orphea Alors le blind fonctionne sur Orphea puisque les aveuglements font que bah, du coup Orphea ne pourra pas soigner Donc le blind c'est pas mauvais contre Orphea Mais c'est surtout les silences qui vont être très forts parce qu'elle ne peut pas bouger Et surtout profitez pour affronter Orphea et vous en tant qu'Orphea faites attention les moments où vous incantez c'est les moments où vous êtes ultra vulnérable Donc faites très attention Parfois des fois il faut prendre son mal en patience et attendre un petit peu Parce que potentiellement bah, par exemple vous mettez un A Vous voulez mettre un A si le ETC est réactif Glissade vous êtes mort Donc bien y penser Voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu N'hésitez pas à me donner vos impressions euh, On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo A plus dans le Nexus Et n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo Liker les réseaux sociaux Activer la notification, les cloches tout ça tout ça Merci beaucoup et vous avez le site également. J'oubliais le site, mais vous avez le site. Voilà. Plein de bisous. À bientôt. À plus dans est... le.